Merci. Ah, quel mot aimez-vous le plus Oh là, euh, quel mot <rire> j'aime le plus Je suis très mauvais pour les, euh, le meilleur mot, le meilleur... Euh, le, la le meilleure chose, parce que les mots, on a besoin de plein de mots, y compris de mots désagréables pour écrire. On a besoin des mots sympas, on a besoin des mots. Il y a des mots qui sont très jolis, mais qu'on n'emploie jamais par écrit. Mm. Et puis, il y a des mots qui sont absolument atroces, mais dont on a un besoin absolu, parce qu'ils désignent des choses dont il faut parler. Et si je te la retourne euh... Hmm. Je sais pas si c'est celui que j'aime le plus, mais euh, je le trouve... Enfin, euh, je le trouve assez joli. C'est un mot qui n'existe pas. Et en fait, euh, c'est mon père. Et en fait, il est anglais. Ouais. Et du coup, euh, souvent, euh, il se mélange un peu les pinceaux avec le français. Et il invente des mots en pensant qu'ils existent vraiment. Et après, il les utilise dans une conversation. Une fois, il avait dit qu'il allait piétonner dans Paris. Ah, c'est sympa. Piétonner. Piétonner. Hop quel mot auriez-vous aimé inventer ah, L'autre jour on m'a donné un mot qui était sympa, que les Québécois ne disaient pas euh, spoiler, mais euh, ils disaient divulgacher. Et ça c'est un mot que j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé avoir l'idée de le faire moi-même, ce mot-là, divulgacher. Ah, me divulgache pas à la forme. Voilà. <rire> ah bon. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous euh, Là ces temps-ci, je suis complètement monomaniaque autour d'un projet que, sur lequel je travaille depuis deux ans, qui est, euh, qui est en, en retravail autour de Don Quichotte, donc euh, là, je pense qu'en ce moment, je serai dans Quichotte de, de Cervantes, les deux tomes. Et toi Je sais pas, parce qu'il faudrait peut-être que ce soit un livre qui me reflète complètement. Et je sais pas si ça existe, parce qu'on se retrouve partiellement dans chaque livre. Euh, donc je pense que je serai un peu tous les livres. <rire> Qu'est-ce qui vous révolte le plus euh, le fait que les 86 plus grandes fortunes du monde détiennent autant que les 3,5 milliards de gens les plus démunis de notre planète. Ça, mmh. c'est assez révoltant. Euh, J'avais fait le calcul, je m'étais amusé. Si on devait les écrire sur une page, il faudrait 49 millions de pages. Si on faisait un livre, il serait gros comme ça. Il y aurait une page des gens qu'on connaît et puis euh, tout le reste de ces anonymes euh, qui n'ont rien. Voilà, donc ça, ça me révolte. Mmh. Et toi euh, bah pareil c'est une question un peu compliquée enfin, par exemple il n'y a pas longtemps c'était euh, bah, justement la condition des migrants ouais. parce que donc du coup moi je suis dans le 19e et euh, c'était là où il y avait toutes les tentes mmh, et ils ouais, là ouais. et ça c'était très enfin c'était bouleversant parce qu'en ouais. plus euh, par exemple j'avais un ami euh, qui vient à Montmartre et lui il disait oui moi quand je sors de chez moi euh, je peux pas sortir parce que les touristes ils bloquent la porte Mm -hmm. Et il disait ça comme une anecdote, mais, euh... <rire> mais moi je pensais que ben, moi je devais enjamber des gens. Ouais. Ouais, c'est difficile. Hein. Mais bon, on reste sur les 86 et les 3,5 milliards, hein, tu sais. <rire> ouais, c'est vrai. une question. Ouais. Il y a une rumeur qui dit que tous vos personnages vivent dans le même immeuble à Nantes. Est-ce que c'est vrai euh, C'est-à-dire que quand j'ai écrit un premier roman, c'était l'histoire d'un garçon qui jetait une bouteille de bière par le, la terrasse. de son Il montait sur la terrasse, il n'avait pas le droit. et il jetait une bouteille de bière sur la terrasse, il avait regardé s'il y avait quelqu'un en bas. Mais il n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un parce qu'il y a 18 étages et en bas il y a des arbres. Et, euh, et par sa faute, quelqu'un est plongé dans le coma. Ça c'était mon tout premier roman et puis quand j'ai écrit le deuxième, il a bien fallu que mon personnage vive quelque part et là ce n'est pas un projet prémédité mais je me suis dit il va habiter dans le même immeuble et en fait ça me plaît bien, enfin 18 étages, 4 appartements par étage, j'allais jusqu'à la fin de ma vie d'écrire tout ce qui se passe dans cet immeuble et donc ils habitent tous au même endroit.